Bonjour, je n'exprime Docteur Sam. Oui, bonjour Docteur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Oui. Vous êtes bien Monsieur Dara Oui. Est-ce que vous pouvez appeler votre nom s'il vous plaît um, Ça s'écrit D-A-R-A. Quelle est votre date de naissance Je suis né le 18 octobre 1977. Vous habitez bien dans des de Tibia à Angers Non, je n'habite pas au 36. D'accord, je corrige. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne me sens pas bien, j'ai mal au ventre. Est-ce que vous pouvez préciser? J'ai une douleur à droite ici. Très bien, je vais vous examiner dans une minute. Mais avant, je voudrais vous poser des questions sur vos antécédents.